Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 avril 2023. Puissiez-vous tous être bénis par le Saint-Esprit et sa providence. Nous avons tous jusqu'ici ces derniers temps eu l'occasion de régler notre karma, c'est-à-dire tous les événements et les dysfonctions qu'il y a pu y avoir depuis toujours. C'est une remise à zéro pour chacun qui s'est présenté, qui nous a été offerte et tout a été mis en œuvre pour nous guider, nous inspirer, afin que chaque acte, parole, pensée soit inspiré par le cœur vrai. Un temps s'ouvre maintenant des récoltes de ce que nous avons semé. Ce sera différent pour les uns ou pour les autres. Puissiez-vous chacun avoir l'esprit, l'âme et le cœur plus léger qu'une plume face à votre karma. De sorte que, à partir de maintenant, le meilleur se met en place, et pour toujours. Car cette récolte que nous allons recevoir chacun dans les temps prochains est une récolte d'éternité. C'est-à-dire que l'espace-temps est tel que ce qui va être récolté est pour toujours. Ce n'est pas figé, c'est un type de fréquence pour chacun, celle que nous avons semée, de laquelle nous allons pouvoir bénéficier dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Éternel, oui, pourtant l'éternité est vivante, rien n'est jamais fixé, figé, ni impossible. Ça aussi, c'est une des plus gracieuses bénédictions de la création. Mais en ces temps de la fin et du renouveau, du renouveau de l'abondance et de toutes les abondances du ciel et de la terre vertueuses, je souhaite à chacun de tout mon cœur le meilleur, dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Je vous embrasse sur mon cœur, de tout mon cœur. Je suis toujours présente. Je vous aime.